Bonsoir, le grand Metayon. Bonsoir mon garçon. Comment allez-vous? J'espère ça va chez toi, la famille pas? Okay? Ça va très bien. Qu'est-ce qui t'a amené vers moi? Bon, le grand Metayon, je suis venu pour voir la réalité du portefeuille magique. Ah, tu es venu voir la réalité du portefeuille magique chez moi. Oui, le grand ah, Metayon, parce que ils m'ont trop naqué sur YouTube. J'ai contacté. Beaucoup de maîtres sur YouTube et ils m'ont naqué pour le portefeuille magique. Et okay. je suis venu, je suis descendu vous voir parce que j'ai entendu parler de vous au Bénin. Et je suis venu vous voir pour voir la réalité du portefeuille magique. D'accord. Vraiment, il y a la réalité chez moi. La réalité, il y en a beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Qui sont venus chez moi pour le portefeuille magique et je les ai aidés. C'est grâce à moi, ils sont devenus ce que je suis. Ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Papa, vous êtes au sérieux là Je suis au sérieux. Je te parle au sérieux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre l'argent des gens et je veux bouffer. Ah, ils m'ont bouffé, ils m'ont bouffé. Au moins, ils m'ont bouffé jusqu'à 900 000 comme ça. Et c'est sur YouTube. J'ai vu la vidéo et beaucoup de témoignages. C'est pour cela que je suis venu vous voir. Le grand métaillon. D'accord, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça m'a fait l'honneur. Pour que tu puisses me rencontrer. Sinon, cet an ci j'ai trop de travail. Et aujourd'hui, maintenant, comme tu m'as dit, et tu me presque que tu seras là, c'est pour cela. Toi-même, tu as quitté quel pays d'abord Je suis quitté le Mali pour venir vous voir. Tu as quitté le Mali D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, tu vois ce portefeuille, c'est un portefeuille qui est sans risque, sans conséquence. Juste les inconvénients, juste les regards respectés. Tu Papa, ne vous pas. êtes sûr qu'il n'y a pas d'inconvénients de, ni de conséquences y pour y le rien. portefeuille magique Juste des regards respectés, c'est-à-dire tu ne manges pas la viande du porc, tu ne fais pas des rapports sexuels. Papa, j'ai entendu ça la fatiguer. Oui, chez moi, dans la vie, les gens que tu as contactés, c'est des gens à qui tu n'as pas allé chez eux. Aujourd'hui, maintenant, moi, je veux, je veux te montrer une réalité portefeuille magique qui va te produire énormément d'argent. Est-ce que tu m'as compris, mon garçon? D'accord, papa. J'espère que la personne à qui tu es venu voir, il est quelqu'un de honnête, il est quelqu'un de bon, il, il ne bouffe pas l'argent de des gens, il fait la production devant toi et arriver là-bas seulement, toi, tu vas faire tout ce que toi tu veux faire là-bas avec ton argent. Mais avec ce l'argent de portefeuille, oui papa. il faut réaliser tes rêves, il faut créer beaucoup de choses Parce que l'agent c'est pas facile Qu'on trouve l'argent Et le portefeuille c'est quelque chose à garder comme un secret Tu comprends un peu Oui papa J'ai entendu parler Beaucoup de personnes ont été annaquées Par le portefeuille Mais aujourd'hui Ils sont à l'aise aujourd'hui grâce à moi J'espère que toi aussi tu seras compté parmi cette personne là Amen papa est-ce sûr tu m'as compris Oui papa Donc sans plus tarder Je vais te montrer Une démonstration rapidement du portefeuille magique une démonstration de tout ça et toi même tu verras que le portefeuille magique existe vraiment chez papa taillon d'accord papa est ce que tu m'as compris oui papa donc je vais rapidement te montrer une petite démonstration du portefeuille qui va te produire tu vas tu vas aller peut tu vas témoigner aux gens de là bas est ce que tu m'as compris bon oui, papa. sans plus tarder je vais invoquer les génies le génie l'IPA, c'est lui qui va faire la production d'argent D'accord. Bon. Bon. Tu vois cette statuette Oui, papa. C'est lui qui va aller te faire la production d'argent. Parce que vous êtes sûr là la Je suis sûr. C'est lui qui va te faire la production d'argent. Est-ce que tu m'as compris D'accord, papa. Bon. La production qui va te faire... Je vais t'ouvrir. Je vais ouvrir d'abord le portefeuille. Je vais ouvrir le portefeuille. Et te demander si tu as vu quelque chose dedans. Non, j'ai rien vu papa. Tu n'as rien vu dedans. Hein? Oui papa. Faudrait pas me dire après que l'argent n'a pas produit. Bon. Je vais mettre le génie Ligba et l'invoquer. D'accord papa. Et l'invoquer. D'accord papa. Et l'invoquer. D'accord papa. Et l'invoquer. D'accord papa. papa. Est-ce que tu m'as compris Oui papa. Est-ce que tu m'as compris Oui papa. Est-ce que tu m'as compris Oui papa. J'invoque le génie Ligba. Le génie Ligba. Oh, lipa, lipa, lipa, Oh, Je ne sais pas s'il a déjà fait la production. C'est cette chose maintenant que je vais allumer maintenant pour voir si la production a déjà été faite ou pas. C'est ça là. Je vais faire maintenant pour voir ce que ça va donner si la production a déjà... Oh, lipa, lipa, lipa, lipa, Il faut pas avoir peur. Il faut Il faut pas, pas peur. avoir peur. D'accord. J'attends que Papa, la chose va se brûler avant qu'il va faire la production. Papa, vous êtes sûr que ça va je... brûler maintenant? Je suis sûr ça va brûler maintenant. Ça va brûler maintenant. Attends pour voir. Ça va brûler maintenant. Ça va brûler maintenant. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Mmh, oh, papa, vous pas, êtes pas, merveilleux. Il ne hein? faut pas t'inquiéter, faut pas avoir peur. Papa, vous je êtes vais méveilleux. prendre cette carte Cette carte je vais prendre pour demander s'il a déjà fait la production ou pas. D'accord, papa. Il a accepté. Le génie, Liba a déjà accepté de faire la production. Pour... Il m'a dit qu'il a déjà accepté. Tu vois quoi Ah papa, rien que des billets de 10 000 francs Tu vois quoi Est-ce que ces billets sont des vrais billets, papa C'est des vrais billets, mon gars Vous êtes sûr, papa Très sûr, très sûr, c'est des vrais billets Et on peut prendre ça pour aller Très sûr On fait ça dans n'importe dans quel endroit N'importe quel pays N'importe quel pays, ce n'est pas le français, face que je fais Je fais aussi la production en euros Je fais aussi la production en dollars Je fais n'importe quel pays à laquelle tu es il faut me contacter. J'espère que tu vas faire du bien avec cet argent que tu vois. J'espère que tu vas faire du bien. Avec oui, ça. Papa, oui, papa. Est-ce que tu, vous... Est tu vas faire du bien Ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que tu vas faire du bien Je papa. te pose encore là. Tu vas faire du bien à ça Oui, papa. D'accord. Bon, je vais laisser mon numéro de téléphone le 229 96 63 85 35. Contactez le maître Taillon et vous serez aussi satisfait comme ce client qui est venu chez moi maintenant. D'accord. Et papa, je vais vous dire magique. une chose. Arriver dans mon pays là-bas, je vais vous chercher des clients pas possible Parce Il y a que pas de problème j'ai vu la réalité du portefeuille Il magique aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Et je ne croyais pas que ça allait être comme ça devant moi, papa. Il n'y a pas de problème. faut pas t'inquiéter. Il faut me contacter seulement parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Je vais te laisser parce que tu vas partir avec ce t'agent. Oui, Donc, papa. Merci et bonne route à toi. Merci, papa.